Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment connecter, se connecter à un serveur MySQL depuis un programme écrit en langage C++. Alors pour pouvoir faire ça, il y a plusieurs prérequis. Le premier, évidemment, c'est d'avoir un serveur MySQL qui fonctionne, d'avoir des codes d'accès... Euh, d'avoir CodeBlocks, moi j'ai la version euh, 16.01 et euh, d'avoir le connecteur euh, MySQL donc on peut télécharger euh, sur le site d'Oracle hein. donc ce connecteur il doit être installé euh, sur, euh, sur notre machine, sur notre ordi alors par exemple moi le connecteur je l'ai mis dans un dossier qui s'appelle standalone et il est ici donc MySQL Connecteur C6.1 euh, donc quand on va à l'intérieur ici on a euh, par exemple dans un dossier libre euh, la DLL qu'on va utiliser dans notre programme et ici dans include donc ça c'est ce qui va être inclus euh, dans notre programme donc ce qu'on va commencer euh, par faire c'est qu'on va créer un projet qu'on va localiser dans démo donc là il y a un source que j'ai préparé hein. a, on va localiser notre projet dans démo et euh, on va faire ce qu'il faut pour lier ce projet à nos, euh, notre connecteur euh, C++, votre plus plus. connecteur MySQL, excusez-moi, donc là je crée un nouveau projet, c'est parti, donc la console, projet console, hein, en C++, le titre de mon projet, par exemple, comme c'est si vers un serveur MySQL, je vais l'appeler My et on va juste regarder la version, donc, je vais l'appeler MyVersion, je le localise dans Demo, donc ok, next, ça je laisse, hop, c'est parti donc voilà donc là je me retrouve euh, donc comme d'habitude avec euh, le hello world euh, dans le main bon ça j'en ai un peu rien à faire donc je peux, le, je peux le supprimer tout de suite donc je vais remove file from project voilà je peux l'enlever si je vais voir dans mon dossier cdmo dans euh, My version, donc ce que je suis en train de créer, donc celui-là, j'en ai rien à faire, je peux le supprimer. Donc voilà ce que j'ai dans mon dossier euh, version. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer mon source, donc qui s'appelle main version. Je vais le copier et le coller ici. Donc mon dossier, le dossier qui correspond à mon projet euh, sous code blocks, tient maintenant le fichier main version.cpp. Et ce fichier donc ici si je, je, je dois l'ajouter hein, pour qu'il soit visible dans mon projet. Donc je fais « Add Files, je vais dans, ouais, bah c'est bien ça, c'est dans Demo version, il est là, je le sélectionne, je vais ouvrir. OK. Et donc j'ai bien un nouveau source qui est ce fichier main.cpp. Voilà. Alors évidemment là si j'essaye de le compiler, bah, il ne va pas être content. Voilà, notamment, il dit, bah, voilà, ça, ça n'existe pas. Alors nous on va commencer donc au niveau du projet, on va rajouter, donc, on va rajouter quelques infos. Donc quand on fait notre construction de, de l'exécutable, on va aller dans Linker Settings, on va rajouter donc, euh, la bibliothèque. Donc la bibliothèque, on a dit qu'elle était dans, j'avais dit tout à l'heure, standalone, euh, MySQL Connector, voilà. Et dans le dossier lib donc elle est ici, donc c'est libmysql.lib, donc je vais ouvrir. Alors là c'est important, il nous demande est-ce qu'on veut conserver un chemin relatif, donc un chemin qui est fait par rapport au projet où on est, on peut dire oui, on peut dire non, le, la seule chose qui peut se passer, c'est que si on déplace notre projet sur notre machine, bah si on est en relatif, on va perdre le chemin vers la DLL. Donc moi comme ça m'arrive de faire ça, déplacer mes projets. Donc je vais dire non, non, je veux pas conserver ça comme chemin relatif. Donc j'ai un chemin absolu qui commence. Ok, et après, il y a une deuxième modif à faire, c'est dans Search Directories. Euh, donc il faut qu'on ajoute tous les Includes. Ah, donc je vais dans Search, donc Standalone, voilà, mon connecteur et mon dossier des Includes. Donc, voilà, je suis cohérent, je fais la même chose que l'autre fois. Donc là, j'ai bien mon dossier d'Include, et euh, dans mon linker, j'ai bien euh, ma librairie. Donc là, je fais OK. Et là, je vais essayer de recompiler à nouveau ce programme-là. Je regarde dans... Voilà, donc, Build Messages, donc tout va bien. Là Je suis super content, bah, par exemple, on peut le lancer, hein. Alors, on peut obtenir ce qu'on veut au premier coup. Hein. Alors voilà, il me dit, ah, voilà, la libMySQL, elle est introuvable, OK. Donc là, ce qu'il faut penser à faire également, c'est d'aller copier. Donc, euh, il faut que je récupère la, la DLL, voilà, qui est située ici. Donc, je fais un copier, hein, surtout, je la couper, et je vais la placer dans mon dossier, donc euh, à l'endroit où j'ai mis euh, à, à la racine de mon, de mon projet. Donc, je le colle ici, je colle ma DLL ici. Et maintenant, je vais essayer d'exécuter à nouveau. Et donc voilà, alors échec de la connexion serveur, donc ça c'est un peu normal jusque-là, mais en attendant, on a, actuellement là on a déjà réussi à, à compiler notre, notre programme. Alors maintenant on va, on va regarder un peu plus, donc ça le manager je l'enlève pour avoir un peu de place. Alors ici c'est là qu'il va falloir utiliser nos, nos informations qu'on a à propos de notre serveur. Alors euh, ça peut pas être le serveur local, hein, il, est, il est arrêté. Donc, euh, ça ne va pas se passer là, alors je vais saisir l'adresse IP de mon serveur. Donc voilà, euh, je vais prendre un login, par exemple Bobby, et euh, son mot de passe, donc là c'est un mot de passe super secret, je vous ne le répéterai pas. Le nom de la base pour l'instant je ne le connecte pas, parce que c'est un programme qui nous permet de nous connecter, de nous authentifier avec ce compte et d'interroger juste le serveur MySQL. Normalement avec ces informations-là, je devrais pouvoir me connecter. Alors on va, euh, j'enregistre, je relance la compilation. Donc voilà, tout va bien, pas de warning. Donc j'y vais et j'envoie mon programme, je l'exécute. Donc qu'est-ce qu'il me dit ce programme-là Il me dit que je suis, bien, je suis avec un serveur MySQL, donc voilà sa version. Et euh, donc mon programme s'est bien déroulé euh, correctement. Euh, on voit par exemple que si on, on, par exemple, on, se trompe au lieu de mettre Bobby on met euh, mettons, là, Solveig donc ça c'est une grosse euh, grosse de frappe quand même mais bon et qu'on recompile ça, eh bien, quand on va essayer de se connecter on va avoir un échec de connexion avec un code de retour euh, 1 pour signifier qu'il y a eu un, un, un souci normal, hein. enfin, c'est logique on s'est gouré de de compte. Donc là, hop, on remet Bobby et on se retrouve à l'état initial. Alors avant de, de finir, on va regarder un petit peu ce code, hein, puisque là tout fonctionne bien, on est content. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce code-là euh, Bon déjà très important, on inclut euh, la bibliothèque MySQL. Euh, cette bibliothèque-là, elle est inclue bah, uniquement pour avoir les codes de retour exit failure ou euh, exit success euh, en fin de, en fin de, de programme. Euh, dans host, l'adresse IP de mon serveur MySQL. Le code, euh, le compte de connexion, le password associé. Là, à la base, je ne la précise pas parce que dans ce script-là, on se connecte au serveur de base de données, mais on ne va pas travailler avec une base en particulier. Au début du programme, donc, on a toujours ces lignes-là. Hein. Initialisation de la, la librairie, euh, c'est la bibliothèque C euh, pour travailler avec MySQL. En toute fin de programme, on, on ferme cette, cette librairie. Euh, ici, ensuite, il faut qu'on initialise le connecteur MySQL qui va nous permettre de nous connecter euh, avec notre base de données MySQL. Alors, on utilise cette structure-là et on lui passe son adresse. Hein, voilà. Si c'est nul, il y a eu un souci, on s'arrête tout de suite. Si ça s'est bien passé, on va se connecter réellement à, au serveur de, de base de données, hein, donc avec euh, cette instruction-là, cet appel de fonction-là. Et donc, euh, premier argument... L'adresse de notre structure MySQL là, pour pouvoir se connecter, de notre connexion. quoi, L'hôte, donc euh, transformé en chaîne de caractère, le login, le password, le nom de la base. Même si c'est vide, il faut quand même passer quelque chose, même si je ne me connecte pas explicitement à une base de données. Et après, euh, les trois derniers arguments, bon, je ne rentre pas dans le détail, hein, mais c'est 0, 0, 0 quand on fait des choses assez euh, basiques, je dirais. Et une fois qu'on est connecté, à partir de ce stade-là, on peut faire euh, ce qu'on veut. Comme on a fait notre MySQL init ici, il faudra penser à faire notre MySQL close avant, euh, avant de, de, de, de terminer notre programme. Et donc là ce qu'on fait par exemple, c'est on va demander, euh, on va faire un MySQL Get Info Server, hein, donc pour avoir les informations à propos du serveur. Donc on va refaire tourner ça une dernière fois, pour euh, voir ce que ça donne. Hein. Donc là... Et voilà, c'est le contenu de cette chaîne-là. donc C'est ce qu'on récupère ici, hein, affichage de MySQL version. Et ça, c'est l'information qui nous est retournée sous forme de texte depuis le serveur. Voilà, donc, arrivé à ce stade, on est tous super contents. On a réussi à se connecter à notre serveur MySQL avec notre programme en C. Et donc, on va pouvoir continuer les aventures aller bien plus loin. Et sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.